Oh non oh. Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Demain, puisque moi là c'est dimanche au moment où je tourne cette vidéo, demain c'est le déconfinement, j'ai trop hâte, on va pouvoir retourner dans les bike parks et tout. Dans cette vidéo, je vais essayer de reproduire... Un maximum de tricks que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux ou les vidéos de Danny McCaskill et Fabio Wimmer. Forcément, vous les connaissez, c'est des stars du VTT, de l'enduro trial, du street trial. Donc on va essayer de reproduire un maximum. Cette vidéo, elle va aussi vous permettre d'apprendre des tricks. Donc je vais essayer de vous faire premièrement des tricks au sol et après on va aller sur le tas de palettes, monter des gros tas de palettes. Enfin voilà, se monter des petits modules pour pouvoir bah, essayer tout ce qu'ils ont fait dans leurs vidéos. Et ben, bah, c'est parti, première figure au sol avec le street trial. Alors les premiers tricks que j'ai essayé d'apprendre avec le Street Real, ça a été le Food Jam Whip. De jeter son vélo comme ça, sauter et replaquer sur les pédales. Je jette mon vélo et je réceptionne. Ça, c'est la première que j'ai appris. C'est la plus stylée, je trouve. Il y a sa variante, Je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Je crois que c'est euh, Oppo Food Jam Whip. Je suis pas sûr. Je suis sur la roue avant, je tape le vélo et je recatch. Après, il y a le Crank Flip. Ça, vous pouvez le faire avec tous les vélos. Il y a le Crank Flip normal, c'est à dire en équilibre. Et Le but, ça va être de sauter. Faire un tour de manivelle et replaquer. Ça, ça fait peur pour les tibias souvent. Là. Olé. Et après, moi, j'ai déjà fait un stoppie crank flip. Donc ça, c'est plus chaud. Ok, j'ai fait un tour et demi, c'est replaqué, c'est pas grave. Un truc aussi stylé, c'est le nose. Et en fait, avec un seul pied, vous allez reculer. Je crois que ça s'appelle le nose, pas vraiment le nose maniol. J'espère qu'il y a des BMX parmi nous qui vont pouvoir me, me donner le nom de ces techniques. Parce que comme vous, moi, j'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai appris. J'ai pas appris forcément le nom. En fait, l'idée, c'était d'arriver stoppie, lâcher un pied et de reculer comme ça. Hop, hop. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre bon, Je suis obligé de vous le montrer, hein, le bar-spin. bar-spin, du coup, ça consistait donc à sauter, faire un tour de guidon. Je me mets la pression parce que pendant tout le confinement, là, ça fait deux mois, je n'ai pas pu le faire. Je ne l'ai pas retenté et c'était une des figures avant, avant le confinement qu'il pouvait faire. Voilà, je me remémore des petits souvenirs. Il faut vraiment faire un gros saut vers le haut. Plus on sera haut, plus on aura le temps de le faire. Voilà, celui-là, il est propre. Et la deuxième, c'était du coup en partant roue arrière. J'ai sorti mon guidon, il a fait Pouf. Voilà, c'est bon, ça revient. Je suis prêt à sortir du confinement. Bon, bah maintenant qu'on est chaud et que vous connaissez les quelques techniques, ça honnêtement, ça m'a pris six mois. Donc euh, à vous de jouer, faites-vous plaisir. Si vous intéresse, je pourrais faire une vidéo comment bien débuter en street trial, où trouver les vélos, faire des petits tutos. D'ailleurs, merci au fait en parlant de tutos. Vous êtes plus de 30 000 déjà sur la seconde chaîne avec tous les tutos VTT. Allez-y, allez suivre ces vidéos. Ça monte crescendo. Et si je vois qu'il y a vraiment un intérêt, je lancerai des tutos, même trial, street trial. Fabio, Dani, on va aller checker leur réseau, voir ce qu'ils ont fait. Et je vais essayer de les reproduire. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec euh, Dany. Dans un clip, il avait utilisé des haltères. Alors là, je suis pas sûr d'en trouver. Mais il avait fait des déplacements comme ça. Hop, il saute sur les deux haltères. Et là, il déplace les deux roues. Une fois, deux fois... Trois fois, ça a merdé. Je vais essayer de trouver des trucs hein, qui ressembleraient un petit peu à ça. Bon alors, j'ai pas trouvé des haltères. Je pense que ces briques-là, elles bougent autant que des haltères. Hein. On est à peu près sur le même délire. Hop, et la dernière. Bon alors, celle-là, elle est carrément, carrément destroy. Ça fera l'affaire quand même. Saut comme ça, saut comme ça, un saut comme ça. Alors, vas-y, c'est parti. Ok, ça bouge pas mal. Hop. Hop. Oh, oh, Ouh lolo, pas que ça tombe sur le vélo là. Oh là, mince Ah bah lui il est destroy Yes Ah bah je suis content, c'était pas simple D'ailleurs ça me fait penser qu'il avait fait un truc un petit peu similaire, vous vous souvenez Avec plein d'altères comme ça, essayer de les enchaîner Tac Tac Tac Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces parfums. Là j'en ai que 4 mais je vais essayer de les enchaîner Genre là, là, tac, tac, tac Je pense que c'est à peu près instable comme des altères Voilà l'idée c'est de faire ça ça va être pas mal. Et hop, je pense qu'ils vont tous tomber. C'est un petit travail de rapidité et d'équilibre. Allez, go. Alors, check, check. Oh là là. C'était sûr. Bah, j'ai carrément explosé encore le parfum. faut que j'y arrive rapidement, sinon il y aura plus d'obstacles. Voilà. Bon. Esthétiquement, ce n'était pas très beau, mais j'ai fait ce que je voulais. On va pouvoir changer de défi. Mon idée, du coup, ça va être de reproduire ce qu'il avait fait avec la machine à laver. C'est à dire, il était monté, je ne sais pas si vous vous souvenez là, monté, planté, fait tourner, boum, éjecter un objet et descendre. Du coup, je vais me servir de stade palette comme si c'était la machine à laver. Je vais me mettre un, une poubelle, par exemple, au bout et je vais essayer de reproduire ce Trix. Tiens du coup j'ai un saut je vais me le mettre comme lui au bout, je crois que c'est à peu près par là, je fais ma figure, boum, ça tape le truc, et moi je redescends, ça va être ça l'objectif, saut avant, machine à laver. Ah ça peut marcher. Je vais essayer de le faire propre, vraiment comme dans la vidéo, sauter sur l'avant, directement faire la figure et ressauter, faut pas trop traîner sur le roue avant, pas très beau à faire esthétiquement. Tac Wow Hop. Voilà. Voilà qui est fait, on peut passer au défi suivant maintenant. Dans sa vidéo, là, il faisait l'enchaînement des trois palettes comme ça, c'était sympa. Du coup, on va essayer ça. On va en mettre une ici, une comme ça, comme ça. Alors en faire une, c'est simple. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de le faire proprement et de réussir à enchaîner les trois. Ça, je ne sais pas combien d'essais il va me falloir, mais let's go. Ah. Ça progresse Ah il y avait un truc oh. Je vais pas pouvoir sortir du confinement moi Je vais mourir avant Oh il y un truc Oh non Hop je la remets Il y a un truc qui commence à venir là Ah oh non Oh là là, là là là là là là Si près du but, s'y crois pas. Ah Il y a un truc qui vient là. Voilà fait. Yes, yes, yes. Il m'a fallu à peu près une heure pour le faire. Bon, on va rester sur les palettes. Je vais trouver un nouveau défi. Je crois que c'est Dani qui l'avait fait avec un VTT enduro. Vous allez voir. En fait, les gars, merci pour les 200 000. On vient d'atteindre les 200 000 abonnés sur Instagram. Ça fait plaisir. Du coup, Dani, ce qu'il avait fait, il avait fait ça, C'est ça que je voulais faire avec l'enduro. ta palette palettes avec l'enduro. Boum, montée. Et je crois qu'il reste 3 arrière. Ouais, arrière, il reste arrière, sort sur une poutre. Alors il y avait combien de palettes Il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palettes. 11 palettes, ça a l'air d'être des palettes un poil plus petites que les miennes. Donc je vais en mettre 10, 10, 11 avec une palette en travers comme ça. Tapez l'avant, tapez l'arrière, un peu comme une moto. Si j'y arrive, je le mettrai sur Instagram et je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus comme ça. Je ne sais pas si on atteindra les 477 000 vues, mais ça, ça me plaît bien comme technique. On va essayer ça. Donc, tas de palettes là bas qu'on va changer. Ça, comme ça, lui il était sur un tas qui faisait à peu près 11 palettes. C'est des palettes de chez lui, donc je sais pas trop la, la hauteur exacte. Là, j'en ai mis 9. Comme ça, on va essayer de monter progressivement, voir un peu la technique. Parce que là, de passer du street trial à l'enduro, déjà, va falloir se réhabituer. Mais en gros, sa technique c'est taper l'avant ici, ce qui va le renvoyer, faire taper l'arrière un peu comme une moto et servir de l'élan pour monter. Eh bien, écoutez, feu. Olé. Ah bah, je pensais que ça allait être plus dur. Et ben, 9 palettes, c'est bon. Du coup, j'en mets ben, encore une et là, on sera sur un tas déjà de 1m50. Hop là. Je viens de rajouter une palette les gars, regardez, j'ai un tas qui doit faire 1m60 Je sais vraiment pas si ça va passer, je vais me laisser trois essais, on voit si ça passe Sinon bah on aura déjà égalisé euh, le clip de Danny Macaskit. ce sera déjà pas mal oh, oh ça fait ouf, on va essayer avec plus d'élan Oh non, il oh, y a trop moyen, ça va le faire en fait Yes. Oh. Là le souffle, pas rigoler Franchement, je ne pourrais pas faire mieux. Bon, bah voilà, c'est une vidéo qui tourne plutôt pas mal, ça. Allez, on va se trouver un dernier clip. Je sais que Fabio avait fait des trucs avec des palettes, justement. Je vais vous montrer ça. Ça sera le dernier. Et après, euh, on va se calmer parce qu'il y a le déconfinement demain. Il faut garder un peu d'énergie, quoi. En gros, il est arrivé. Tac, tac. Là, il dort à peu près 2 mètres. Saut latéral. Tac. Hop. Il revient. la 180. Hop là. OK, ça, c'est un peu de chance, mais ça devrait le faire. Je like parce que je vais le faire. J'espère que vous ferez autant. Allez, let's go, on va essayer ça. Et bah c'était une grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu dites dans les commentaires, vous, là, lundi 11 mai, qu'est-ce que vous allez faire en premier Moi aller chez le coiffeur on voit comme ça dans les vidéos que vous voyez sur internet que ça passe pas à chaque fois du premier coup hein. il faut énormément d'essais je sais que fabio sa dernière il a mis 40 jours pour la tourner. donc euh, c'est du temps et du temps de l'énergie bien sûr j'avais pas la villa j'avais pas la production red bull derrière moi j'ai fait les moyens du bord les palettes qui traînaient un petit peu mais s'il y a plus de moyens j'essaierai de faire vraiment encore les nouveaux tricks qu'ils ont fait dans leur vidéo avec bah, plus d'objets plus de moyens donc pour ça tu mets un pouce bleu et tu peux t'abonner à la chaîne ça fera plaisir si tu veux me soutenir il y a la boutique bomber show qui est juste ici ciao bon déconfinement